Et salut à tous les australiens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve donc ce qui va sortir sur Dueling Nexus, donc euh, qui va sortir au Japon euh, le 22 avril, donc ce qui est sorti hier. Et nous, ça devrait sortir d'ici le temps du mois de juin. Juin, juillet, on ne sait pas. Donc euh, on va voir ça. Voilà, j'avais déjà mis un gros plan. Donc il, y a, il va y avoir. Du Junk des badminton, Mystique, des King Rex Bicéphane. Après, donc ce que vous voyez, R c'est rare, SR c'est très rare, ultra rare. Et qu'est-ce qu'on a encore Donc ça c'est des nouvelles, voilà, excusez-moi, il y a des réveils qui s'allent en même temps. Voilà, je vous demande deux secondes. Je suis encore en pyjama! <coughs> voilà! Donc il va y avoir du Bestial, du king rex Bicéphale, puis Voltaire. Il va y avoir. Euh, pas mal de nouveautés, un nouveau. une nouvelle cyber. Une nouvelle jarre des nouveaux monstres, mais ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de bien, vous voyez, c'est qu'ils, dans, dans cette extension, c'est qu'ils sortent pas mal de monstres au feu, et ça, c'est bien, si mouraille, ça, j'ai vu, hein, ça, ça va être du monstre au feu aussi, donc c'est intéressant pour moi, du, une ligne feu aussi, qui va être en ultra rare, là, euh, je peux pas vous dire, parce que, Voilà, c'est en version japonaise, mais c'est ce qui devrait sortir dans les... Euh, donc, Dueling Nexus, voilà, tout simplement, pour les 25e anniversaire de Yu-Gi-Oh, voilà, vous savez tout. Euh, comme d'habitude, merci à respecter Kigo qui a sorti ça sur Facebook. Donc, euh, voilà. Ensuite, euh, donc il y aura 9 ultra rares, 11 secrètes rares, on n'en sait rien. Et Nermitra, il y en a 0 4. Donc voilà. Et voilà un peu tout ce qui devrait sortir. Un nouveau Bouchard électronique. Des nouvelles cartes. Là, voilà, je reste toujours à l'affût de savoir ce qui va sortir le mois prochain. Je sais que le mois prochain, il va y avoir du Altergate. Je sais qu'il va y avoir euh, euh, du Branded. Donc euh, voilà, je je, recher... je recherche un peu tout ça. Hein? Voilà, on va voir sur on va voir euh, ce que j'avais je... sorti moi sur euh... sur euh... alors c'est Cybertempête, voilà. Alors qu'est-ce qui va sortir dans Cybertempête Parfeu, Coder Bavard, Cyber, Sinet, Samouraï, lourd Bistial, jade Glace, Dogmatica, Despia, Amépé, Tribrigade, Marqué, Manadon, kashitara Nemleria, Purelli, Mikanko, Secours, Astel, Chevalier, Constellé, Jeudi, Fini, Incroyable, Incroyable, Collé aux Troupes, Double Avatar, Chaos, Monde Virtuel, Salfacor, Et bien sûr, Force S, libre d'une canne, Fusion, Ponomination et Dinoforia. Donc voilà ce qui va sortir. Donc si je veux... si je veux, euh, Voilà, donc euh, Défenseur par feu, Phantom par feu, Moto Samurai Supra-Lourd, Espion Samurai Supra-Lourd, Booster Guillaume Samurai Supra-Lourd vois Kishi Samurai Supralour, Grand Penkei, le guerrier moine Samurai Supralour, le Bishal Alubert, Agi Foros le Déchu, donc ça c'est pour le deck euh, d'Espia, Aerie, Inchad Glass, Gide, Queen la Vertueuse, Rimbon, Manadom, Ertis Manadom, Mick Manadom, Nermenia la Rêveuse. Défenseur de rêve Nermenia. Défenseur de rêve Nermenia Kwett. Lili, Purili Donc ils vont, le, ils vont sortir un autre Purili, Après Fury Lor Mikanko. C'est chevalier Altea. C'est chevalier Mira. Oulu lui, fini. Aikeno Dominator l'incroyable. Empereur de l'épée Tsushan. Tumukagishugi, Enfin, vous voyez, hein. Durpex plein actif. Moissonneur lance la mort. Sakitama. Donc, euh, celle-là, je pourrais pas vous la sortir parce que euh, c'est du japonais pour moi. Hein? Et je suis pas très bon en japonais. Ça c'est pareil. Donc je vous laisse regarder. Hein? Mais n'hésitez pas à mettre pause. one Lapine et Oreille. Sage Cybers. Donc il va y avoir du Cybers. Albion le dragon incandescent. C'est un dragon lumière fusion. Il te faut un Albaz et un monstre lumière magicien. Oui, ça c ça ça, ça, ça va m'être réservé. Visage Starfrost, un monstre avec 1500 et 1 d'attaque. Ouais. Starthume Cruel Collé aux Troupes. Il me faut un monstre collé troupes et un monstre insecte. Donc ça, je vais rechercher pour mon deck. Euh, pour mon deck Guêpe de bataille. Double Avatar, je vais pas chercher. Samurai Supalou, je pas vais pas chercher. Samurai je ne suis pas le je ne vais pas chercher. Il te faut un synthoniseur et un monstre non, un non-synthoniseur. C'est du Bistian. Ah, pas mal. Despian. Donc, c'est peut-être un synthoniseur et un monstre non-synthoniseur. Mandadome. Mmh. Ange du chaos. Donc, ça, ça va être recherché pour le deck ange. Stade Chevalier de la constellée cadé Tigre du monde virtuel. Dragon parfait Singularité qui ils ont fait la ligne 3. Protège codeur Bavard. Grand Solfactor Code des Oui, ils ont sorti une ligne pour le deck Solfactor. Chasseuse d'un Force S. Signer de retour. Éveil flamboyant de la Mépée. Donc ça c'est pour le deck Mépée. Très Brigade, ouverte sans limite, Ashtra, Ashtira, imagination Voilà, je vous laisse mettre pause sur la vidéo, hein. voilà, donc normalement, je dis bien normalement, ah, Morganite 32 du temps, ah, ça c'est pas mal, magie normal, Je vous laisse mettre étude du marqué. Voilà. Donc ça, ça va être recherché pour le deck marqué. Renforcement. Normalement, là, j'ai une semaine un peu chargée. Donc euh, je pense que là, j'ai commencé à préparer de la vidéo Minecraft. Donc euh, je ne sais pas ce que je vais faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un peu agrandi le village. Euh, parce qu'il fallait que je l'agrandisse. Parce que les PNJ, euh, parce que les PNJ euh, se, se sauvaient de, de du village. Donc j'ai un peu grandi. Alors à vous de me dire si vous préférez euh, que je fasse plutôt de l'aventure, que j'aille dans les heures que que je que je commence à chercher. Euh, que je fasse une construction pour pour avoir du loot pour voilà pour, pour avoir pas mal de choses voilà donc je vous laisse mettre pause hein. et voilà donc c'était le petit point d'information donc euh, vous allez voir hein, c'est euh, oui je suis un, je, je me suis rasé à la tondeuse hier mais ça a bien repoussé donc voilà donc je vous attends toujours le, je vous attends toujours ce samedi pour um, de 10h à 17h sur la place au quinconce à buy des Baronnies pour faire le marché aux plantes tout simplement donc je le redis parce qu'il faut le redire voilà Et il y aura l'épisode Pépite qui sera diffusé Pépite 15 qui sera diffusé euh, donc lundi prochain, donc euh, toujours je recherche euh, les petites images euh, sur Facebook, hein, voilà, et euh, surtout, euh, sachez que je vais peut-être, pas aujourd'hui parce que je vais avoir une journée un peu compliquée, mais euh, je vais peut-être faire la vidéo d'intro et la vidéo du d'utro cette semaine, donc euh, là j'ai mardi, mercredi, jeudi, donc euh, normalement tout devrait se faire, j'ai... Je vais, pouvoir le f... je vais pouvoir la faire. Euh... Je vais pouvoir la faire. Allez, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. Et je vous souhaite une bonne journée. Et ciao, tout le monde. Surtout, n'oubliez pas liker, commenter, partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Parce qu'on est à 160... Euh... 15 abonnés je crois ou 176 et j'aimerais bien passer à part des 200 parce qu'au niveau des, des 200 abonnés je j'aurai euh, un petit truc spécial euh, un petit truc spécial pour vous, hein, pour vous donc voilà allez sur ce à plus